Voilà, bienvenue dans mon laboratoire. Donc, deuxième chose très importante de l'univers de, de, de confrontation et de racam, c'est le postulat de sortir hybride et son extension Nemesis. Donc en fait, c'est tout simplement un jeu de plateau. Un jeu de plateau, je vais enlever les règles pour l'instant, qui va se jouer sur des tuiles, des tuiles comme celle-ci. ça doit vous rappeler un, un certain jeu... Un certain jeu Star Wars, hein, euh, Assaut sur l'Empire, des tuiles qui sont réversibles. Voilà, hein, donc vous pouvez les mettre soit d'un côté soit de l'autre. Et puis euh, qui sont avec des cases, hein, qui comme par hasard sont les cases qui font euh, pile poil la bonne taille euh, de la figurine. Voilà, que l'on posait comme ceci. Et vous aviez également, euh, alors j'ai pris qu'un seul modèle, mais euh, des éléments 3D comme ça euh, en, en carton euh, qui, étaient, qui étaient à, à, à déboxer. Et puis, vous pouviez ensuite poser des portes comme ceci. Voilà, je pose une porte ici, et puis je pose une porte là. Et puis là, eh bien, il faut partir du principe qu'il euh, y, euh, y a un mur. Voilà, c'était un jeu en fait, où euh, l'idée, euh, c'était de confronter initialement euh, les euh, griffons euh, aux dirts. Euh, parce qu'en fait, il euh, y avait bien entendu tout un background hein, euh, derrière ça, où euh, les griffons euh, euh, partaient euh, à la recherche des laboratoires euh, euh, de mutation, puisque si vous connaissez un petit peu l'univers, les dires utilisaient la mutation, et donc euh, ils transformaient des bestioles et ils arrivaient à en faire des, des, des, des, des horreurs comme celle-ci, celle-ci euh, celle dont vous avez pu voir euh, la, euh, la macro, euh, la macro sur ma page, euh, voilà. Compose ici Alors, le jeu euh, avait euh, plusieurs intérêts. Alors déjà, il a nécessité euh, l'édition de cartes spécifiques, c'est-à-dire que pour y jouer, on n'utilise pas les cartes de confrontation. Alors normalement, c'est rare parce que dans l'univers de, de, voulu euh, par par par Jean Bay, euh, il fallait pouvoir en fait jouer. À, avec la figurine à la fois à confrontation et à la fois à Ragnarok sans forcément euh, s'équiper davantage euh, de cartes. Là avec, avec Hybride, effectivement euh, ils, ont, euh, ils ont changé euh, la chose puisque euh, en fait le jeu est basé sur euh, des seuils, euh, des seuils à ne pas dépasser pour être réussi et en fait si vous vouliez faire une action euh, pour chaque action vous aviez, vous aviez un seuil. Euh, donc votre personnage, il avait une VN, c'est-à-dire une, une valeur native qui lui permettait en fait de faire des actions. Et puis ensuite, en fonction de son profil, il avait le droit de tenter plus ou moins euh, des actions euh, plus ou moins difficiles. Donc, par exemple, Nefael qui est ici, euh, que je vais essayer de récupérer puisqu'elle est sur la table. Euh, elle est un peu loin de moi. Où est-elle, la cocotte? Non, elle était plus proche que ça. Bon, je vais la retrouver. Euh, bon, elle, elle est ici, elle est juste devant moi. Voilà, Nefael qui est ici, que dont, dont j'ai pris le postulat de absolument pas la peindre comme sur, le, comme sur, sur, sur, la, sur la carte. Moi, je l'ai faite avec un espèce de, de, de, rouge, de rouge cerise. Bon, bah elle, elle, a une VN, elle avait une VN de 3. Et puis ensuite, eh ben, eh ben, au niveau de la défense, elle pouvait choisir des actions de niveau 2. Au niveau de l'attaque, des actions de niveau 4. Euh, et euh, euh, voilà, au niveau du tir, euh, niveau, euh, niveau 4 aussi, et au niveau du déplacement, niveau 4. Donc elle était capable de faire des déplacements euh, qui étaient euh, beaucoup plus complexes qu'un que, qu Wolfen par exemple. Elle aurait pu se déplacer, tenter des, des, des, des seuils euh, beaucoup, plus, beaucoup plus compliqués. Alors sachant que le seuil, elle, elle le tente avec, euh, avec sa valeur Vn. Euh, il y avait également euh, pour soutenir en fait ces actions euh, des cartes, des cartes que l'on piochait tout au long de la partie. Alors vous voyez la carte, elle a, elle a, elle a deux informations, elle a, elle a un chiffre ici qui est en fait une amélioration de votre VN, c'est-à-dire que vous augmentez euh, votre capacité à faire quelque chose, donc comme c'est un seuil à ne pas dépasser, ben forcément vous augmentez votre capacité à, à, à faire cette chose ou alors vous pouvez la jouer doublement Soit vous prenez le chiffre, soit vous prenez le texte qui est en dessous. Alors, je prends cet exemple. « Jouez cette carte au moment où votre adversaire joue une carte action. Celle-ci est annulée et doit être défaussée sans produire aucun effet. » Voilà, donc ça c'était des cartes qu'on se distribuait hein, et que l'on piochait au fur et à mesure de l'avancée euh, du jeu et qui permettaient en fait euh, d'améliorer euh, soit les capacités du personnage, soit d'apporter en fait des conditions de... pour contrer la personne qui était en face de nous. Il y avait également euh, dans le jeu euh, des auras donc, qui étaient dédiées au côté lumineux hein, euh, donc ça c'est tout simplement des, également des améliorations hein, jouer cette carte lors de l'activation de n'importe quelle figurine le combattant ciblé acquiert la capacité euh, de tir tout en étant en contact socle à socle hein, je vous donne un exemple et puis bah, côté euh, côté méchant côté lumineux euh, côté sombre pardon il y avait ce qu'on appelle les mutations et pareil, c'était des cartes qui vous étaient distribuées, mais là, en l'occurrence, qui étaient propres à chaque camp et qui me permettaient soit d'améliorer, soit d'influencer en fait, euh, en fait, sur, sur, sur, sur la partie. Donc voilà, euh, une fois de plus, les jeux qui sont actuellement en présence euh, n'ont euh, malheureusement rien inventé. Alors, je le redis hein, dans les commentaires, vous allez me dire euh, que, euh, qu que, que Hybride a été pompé sur euh, tel ou tel jeu. Vous aurez sans aucun doute raison et j'attends vos commentaires à ce sujet. Mais voilà, c'est un souci euh, de plus qui était proposé dans cette gamme, histoire de, de, de démultiplier euh, les plaisirs, de démultiplier vos, vos dimanches après-midi. Vous aviez soit la possibilité de jouer en escarmouche, soit euh, la possibilité de jouer sur un jeu de plateau, ce qui donnait quand même euh, un aspect beaucoup plus palpable aux parties. Et c'est vrai que finalement, c'est le leitmotiv qu'il y a derrière rakam et derrière les éditions rakam Ça aura toujours été le souci de, de, de l'objet, le souci de, de matérialiser l'univers. Et, euh, et en ça, euh, je, voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment leur grande force. Vous avez des cartes, moi j'ai entendu des, des personnes qui jouent à, à Assaut sur l'Empire et qui me disent qu'ils réutilisent en fait les tuiles euh, qu'ils avaient, euh, qu avaient dans, dans, dans Hybride et dans Nemesis. C'est dire la qualité et surtout le, le, le, le, vraiment le. Ah, c'est magnifique quoi. Enfin je trouve que ça c'est intemporel en plus, accessoirement. Mais euh, c'est vraiment, vraiment, c'est très très très belle tuile. Alors en plus, l'avantage c'est que si vous aviez la possibilité excusez-moi, d'acquérir euh, Nemesis, eh bien, on passait de la grande tuile euh, rectangulaire à euh, des compléments euh, de tuiles comme celle-ci, qui étaient plus des tuiles de, de, de, de couloir, de déplacement. Et quand vous avez ben, les deux versions, ben, forcément, vous vous retrouvez avec euh, des plateaux qui sont de plus en plus euh, complexes. Le tout était donc parfaitement euh, soutenu. Hein, puisque euh, dans, euh, dans les règles à la fin des règles On pouvait euh, retrouver des scénarios hein, Voilà le, le, un des premiers scénarios Donc euh, toujours pareil hein, euh, assaut sur l'Empire a rien inventé hein, Vous avez le scénario, l'objectif Le nombre de troupes que vous pouvez aligner Et puis la façon dont vous devez disposer le plateau Donc ça c'est la, euh, la première partie Et puis ben, vous voyez Ça avance de plus en plus Et puis sur la fin bah, ça, devient, ça devient de plus en plus complexe alors en plus, on, on le verra à la fin de la vidéo, euh, l'entreprise avait euh, avait une revue euh, à elle, hein, un peu comme comme à une époque qui s'appelle Krajavok. Hein, Je vous en ai parlé dans la présentation. et bien, dans cette revue, vous pouviez retrouver, alors notamment les cartes, hein, qui au début il euh, fallait rattraper en fait euh, l'existant, donc euh, on a eu beaucoup de cartes pour, pour Hybride et Nemesis afin de nous permettre d'ajouter nos, nos personnages qu'on avait déjà dans, dans le jeu. Alors tout n'est pas sorti, hein. il y a très peu de cartes qui sont sorties, il y en a à peu près une vingtaine par, euh, par, par côté. Euh, et puis vous aviez également ben, des, euh, des scénarios, euh, des propositions de scénarios dans cette revue Cryabock. Allez, autre partie de l'univers de Rakam, je vous épargne pas, hein. je vous avais dit que ça allait être une vidéo assez dense. Donc autre partie de l'univers de Rakam, ben, c'est 4 Vallone. Donc ça, c'est une des dernières sorties euh, proposées, euh, proposées par Rakam avant, avant leur rachat et, et, et finalement il faut l'avouer leur mort. Euh, voilà. 4 la Cité Franche, c'est quoi l'idée Très simplement. Un jeu de rôle euh, pour les rollistes, donc, euh, donc un, un, un gros livre hein, évidemment euh, combien il y a de pages là-dedans euh, euh, beaucoup ah, forcément voilà 350 pages 350 pages de, de, de livres de règles 350 pages dans votre bibliothèque hein, parce que je le redis évidemment ce livre là eh ben, il a souffert le pauvre malheureux du même traitement d'excellence que les autres ouvrages euh, de Ragnarok c'est à dire que c'est un livre qui est euh, de toute beauté hein, avec, euh, avec euh, voilà, allez, j'ouvre comme ça au hasard là on est dans la partie des, des, des, des, des caractéristiques euh, des règles euh, mais avant de, avant de parler des règles il faut parler euh, du background le background c'est 50% du livre est euh, dédié euh, au background avec, euh, avec, euh, avec, des petites claques, euh, avec des petites claques graphiques comme celle-ci. Voilà. Mange tes dents. Euh, donc là, il s'agit en fait euh, d'un jeu de rôle qui se situe dans la cité franche de Cadvalon Et qui a l'avantage en fait de se jouer également sur des tuiles. Et donc avec un support euh, de figurines qui était certes... Il y a une gamme spécifique euh, 4 valons qui nous a été proposée, mais vous pouviez prendre un petit peu comme euh, avec Dog of War, n'importe quel personnage. Alors, au hasard, euh, on va prendre un de mes préférés, hein, mon, mon, mon petit, euh, mon, petit, euh, mon petit Tog, mon petit Torque là que je, je, je l'adore celui-ci. Il me, il, me il, euh, il me fait, vraiment, kiffer. Et ben, vous pouviez l'intégrer en fait, euh, dans le jeu et puis lui faire une fiche de personnage et puis lui faire vivre tout un ensemble, tout un ensemble d'aventures. Alors les tuiles, euh, on en retrouve encore un petit peu sur Internet. Voilà, la, voilà les, les gammes de tuiles. Ça commençait vraiment à aussi nous dire « on veut faire de l'argent, hein, euh, soyons honnêtes ». Mais, je le redis, le souci en fait euh, des gens de, de, de chez Rakam, c'était je pense de matérialiser les choses. C'est pas que les gens n'ont pas d'imagination, c'est qu'eux en avaient tellement et avaient tellement la leur qu'ils qu voulaient la partager en fait. Donc euh, vous, aviez, euh, vous aviez les tuiles comme ça, vous aviez euh, des gammes de personnages euh, comme celle-ci, rien, rien que de refeuilleter comme ça avec vous, ouais, j'en je, je, ai des frissons. Et puis vous aviez les fiches de personnages qui évoluaient avec des capacités. Alors c'est totalement jeu de rôle, hein, c'est-à-dire que vous avez des capacités qui sont, qui sont natives, hein, qui sont liées à la race de votre personnage. Ensuite vous avez des capacités euh, qui sont euh, acquises. Et puis ensuite et bien vous avez des choses qui vont euh, vous baisser vos, vos compétences euh, ou, euh, ou, augmenter, ou augmenter vos, vos, vos, vos compétences. On retrouve euh, des informations qu'on a déjà vues hein, dans, dans Confrontation, notamment l'incantation, la divination, euh, également les gemmes. Donc voilà, un livre, un livre de jeux de rôle, de jeux de rôle assez soutenu, soutenu par du visuel avec euh, avec la possibilité de jouer sur des sur des planches comme on le faisait avec avec avec Hybride. Euh, là aussi, malheureusement, je dois vous l'avouer. Euh, le jeu est arrivé très tardivement dans cet univers il est arrivé au moment où pas mal de personnes euh, quittaient le bateau et je n'ai pas pu y jouer euh, de, avec autant d'implication que je l'aurais aimé et de préparer cette vidéo euh, pour vous fait que j'ai décidé de me replonger dans le jeu et euh, de, euh, de réétudier ré euh, les règles voilà c'est magnifique c'est vraiment euh, c'est trop beau c'est trop beau. Vraiment trop beau. Toujours le même souci. Alors pour 4 Vallone, euh, au niveau de la reprise, euh, là par contre, il y aurait, il y aurait un début de bonnes nouvelles Puisque les personnes de, des éditions Sans Détour ont dit euh, « Nous, notre cœur de métier, c'est le jeu de rôle. » Donc 4 euh, vallon, on lorgne dessus et on veut le reprendre. Donc pour l'instant, c'est Confrontation Classique et Confrontation Résurrection. Mais si tout se passe bien, euh, il devrait euh, tenter soit une réédition, parce que je ne sais pas s'il y a besoin de retravailler le jeu, euh, soit une réédition, soit, soit un léger travail des règles pour reproposer reproposer Je ne sais pas si cet ouvrage se retrouve facilement. Moi, j'ai la chance de l'avoir et j'en suis très, très, très heureux.